Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de ce mois de mai. Une grande nouveauté ce mois-ci, c'est l'entrée de Jupiter en taureau et elle est en bon aspect avec Saturne, donc elle est très stabilisatrice on va dire. Que signifie Jupiter en taureau Eh bien, euh, le taureau ce sont les nourritures terrestres, hein c'est tout ce qui nous fait du bien hein, à l'intérieur de notre corps de votre corps, et aussi, bon, tout ce qui peut vous apporter du plaisir, et également euh, l'argent, ça fait partie euh, du plaisir, hein, pour beaucoup euh, d'entre vous. Donc, euh, si vous voulez, avec ce Jupiter en taureau, vous avez des chances, hein, euh, premier décan pour l'instant, vous avez des chances de, euh, bah, de rentrer plus d'argent que d'habitude, ou de toucher euh, un petit héritage ou euh, peut-être un bonus parce que vous aurez fait une bonne affaire. Il y a toujours un petit côté euh, quand même un peu chanceux euh, avec Jupiter, surtout pour vous, Bélier, parce que, elle, est, euh, elle gère hein, votre secteur neuf qui est un secteur de chance. Donc, on peut quand même se dire que vous aurez de la chance hein, sur le plan financier. Maintenant, bon, euh, c'est aussi une planète de voyage, donc vous pouvez peut-être préparer ou en tout cas euh, payer pour un futur voyage que vous ferez cet été. Euh, en tout cas, euh, bon, il y a de l'évasion dans l'air, toujours, hein, un peu, avec, euh, avec Jupiter. Côté activité, évidemment, euh, on regarde ce que fait Mars. Hein, c'est votre planète maîtresse, je le répète à chaque fois. Mais euh, bon, on a des nouveaux abonnés, donc euh, il faut qu'ils comprennent de quoi on parle. Donc euh, Mars, c'est votre planète euh, et elle, euh, c'est grâce à elle que vous avez cette énergie, cette volonté, cette détermination qu'on vous connaît hein, et, et, et cette impatience aussi. Hein. Et justement, Mars étant euh, en cancer, hein, euh, surtout principalement dans le troisième décan du 8 au 20, hein, vous devriez normalement euh, avoir euh, la possibilité de prendre des décisions, d'être à l'initiative de quelque chose, de d'ouvrir une page, de commencer quelque chose de nouveau. De plus, Mars va être en bon aspect avec Neptune, donc disons que ça va déborder un petit peu hein, du côté de l'énergie, vous en aurez parfois euh, trop, et vous serez parfois un peu trop impatient et irritable. Donc euh, bon, prenez un petit peu, essayez de prendre un petit peu sur vous. Après le 20, bonne nouvelle, Mars entre en Lyon et va, euh, pour le premier décan en tout cas, vous donner une pêche dans faire mais euh, sans que ça cause de problème sans que vous ayez d'efforts à faire euh, bon ça viendra naturellement hein, je ne sais pas comment vous vous serez régénéré hein, probablement et euh, avec ce mars en lyon vous serez hyper dynamique créatif euh, avec euh, en plus de ça pas mal d'optimisme en vous côté coeur nous avons euh, une Vénus en cancer, elle aussi, alors elle rentre en cancer le, le 7, elle va d'abord s'occuper du premier décan hein, pendant un, un temps, jusqu'au 16 à peu près, puis du deuxième, du 16 au 26. Donc, Vénus en cancer, d'abord, elle est euh, dans un signe qui lui convient, c'est un signe d'eau où elle peut euh, s'exprimer, euh, avoir ce côté romantique qu'on aime bien hein, dans les relations amoureuses. Euh, elle elle s'attache en plus de ça en cancer. Hein, et, et, et quand elle se fixe sur quelqu'un, eh bien euh, elle est euh, tenace. Hein. Donc, si vous faites des rencontres parce que ça va être très possible avec cette vénus en cancer et eh bien vous aurez tendance peut-être à vous attacher euh, plus euh, que d'habitude et puis des rencontres vous pouvez en faire euh, euh, non seulement euh, bon dans votre milieu euh, professionnel mais aussi euh, parfois dans de la famille de la famille éloignée à moins que ça ne soit quelqu'un de votre passé qui tout d'un coup refait surface et euh, vous éprouvez des émotions fortes, des sentiments. Tout vous revient, tout ce que vous ressentiez de bon, euh, de doux, de sensuel, vous euh, revient euh, tout d'un coup et bon, vous en êtes un petit peu troublé. Hein euh, de toute façon, cette Vénus en, en cancer, elle va vous troubler parce qu'elle va vous provoquer euh, des émotions qui seront parfois... Euh, un petit peu forte. De bonnes journées pour vous le 7, le 11, le 20 et le 25, parce que justement, hein, bon, vous pourrez euh, exprimer à la fois des sentiments, des émotions, euh, euh, ce que d'habitude vous avez tendance un petit peu euh, à, à essayer de cacher.